La faculté de droit est la première faculté de l'UCLI à avoir été créée en 1875 à Lyon. L'Université catholique de Lyon est par ailleurs labellisée SPIG. Elle offre des formations d'excellence en droit sur deux des campus de l'UCLI, Saint-Paul à Lyon et alpe à Annecy. La faculté propose un cadre d'études idéal et des formations diplômantes et professionnalisantes. Licence de droit Double diplôme tourné vers l'international, en partenariat étroit avec des universités anglo-saxonnes prestigieuses. Formation en convention avec l'université Lumière-Lyon 2 et l'université Savoie-Mont-Blanc. Diplôme universitaire spécialisé dans plusieurs domaines. Digital, environnement, criminologie, common law, état civil, sciences politiques. Masters nationaux, internationaux et LLM. Bachelor dédié au droit et au management, délivré en convention avec la Menouf University et en partenariat avec l'ESDES. C'est plus de 1200 étudiantes et étudiants qui deviendront les juristes confirmés de demain, en France comme à l'international. Les formations de la faculté permettent la poursuite d'études ainsi que la possibilité de passer des concours d'accès aux professions judiciaires et de la fonction publique, nationale, européenne et internationale. De nombreux métiers en droit s'offrent à vous après l'obtention des diplômes. Avocat, magistrat, juriste d'entreprise, notaire, délégué à la protection des données. Une pédagogie innovante et dédiée à la réussite des étudiants avec... Un suivi personnalisé. Des effectifs réduits facilitant les échanges. Une aide à la construction de votre parcours avec un service consacré à l'orientation et à la professionnalisation un département de formation humaine pour relier le savoir au discernement. La faculté de droit est au centre d'une dynamique internationale avec plus de 300 universités partenaires avec l'UCLI, dont 60 permettent des échanges en droit, une offre de formation de droit en anglais, des cours de langue vivante et des doubles diplômes. En plus du Bureau des étudiants de la Faculté et des nombreuses associations de l'UCLI, une association internationale dédiée aux étudiants et étudiantes en droit, la House of Common Law Students. Des enseignants ouverts sur le monde et des interventions de professionnels du droit, ainsi que des professeurs internationaux invités. La faculté porte aussi un projet européen innovant, Tech Law Clinics, une clinique juridique sur les nouvelles technologies regroupant des universités partenaires et des étudiantes et étudiants internationaux autour de procès fictifs. La recherche juridique est un pilier de connaissances et de réflexion au sein de l'unité de recherche Confluence de l'UCLI, des enseignants-chercheurs portant des projets et des travaux en sciences juridiques. La faculté de droit, c'est aussi une vie associative forte et des étudiants mobilisés, des campus qui vivent au rythme, des étudiants engagés, la faculté de droit, l'exigence et l'excellence d'une formation professionnalisante au service des juristes de demain.